C'est un morceau que j'écoute avec une rage à vide. Je soutire tout jusqu'à son dernier silence avant de lancer le replay. Elle le manège recommence. 4 minutes 16 d'extase infernale où la musique et moi nous phagocytons mutuellement. J'ai visé le MP3, le plaquage en or de la prise casque s'est détaché, épuisé par la continuité de micro-courant. Les membranes se sont déformées sous les coups de batterie, le signal s'est dégradé jusqu'à régurgiter une bouillie distordue à mon cerveau qui flatline. Je remets le MP3. 24 heures dans une journée. Si je me lève plus tôt, je pourrais l'écouter 23 fois sur le trajet du travail. Je vais peut-être me faire porter pâle. Combien de fois je peux caser 256 secondes en 24 heures Faut que je fasse un break, vite un truc naze. C'est pas possible, je peux pas avoir un truc pareil sur mon tel. Si j'en fais une vidéo, ça enlèvera peut-être la malédiction comme dans The Ring. Non attends, c'est pas ça le délire. You're the best I can do. Toute la poésie des paroles se résume en ces quelques mots. Un aveu d'échec posé avec un cynisme froid mais chanté avec les tripes. Je sais pas si c'est le refrain ou la mélodie qui marche. Faut dire que ce morceau, c'est le graal de l'auto sabordage Un mixage volontairement saturé, un salaud saté qui assassine les oreilles et des paroles assez couillues sur un mec qui visite sa belle au bordel pour lui dire qu'il n'aura jamais mieux que l'amour tarifé. Jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle aime en lui rendant l'argent. poème urbain, la mélodie rayée, Big Black Delta. Je suis pas prêt de décrocher.